Je m'appelle Arnaud Rago, je suis maître chocolatier chez Lint. Ce qui nous anime au quotidien, c'est la passion du chocolat, depuis la sélection de la fève jusqu'à la dégustation.